Par les temps qui courent, et avec tout ce qui arrive dans le monde, il n'est pas toujours facile de garder le moral. Alors je vous donne trois trucs au passage. Truc numéro 1. Il y a suffisamment de mauvaises nouvelles comme ça pour lesquelles vous pouvez de toute façon rien faire. Alors pourquoi passer votre temps à les écouter Éloignez-vous plutôt de ce genre de médias. Coupez la radio, coupez-vous des journaux de télévisés, allez chercher les informations qui vous vont bien, qui vous sont positives. Deuxième truc. Les médias, comme les relations, il y en a qui sont bons et il y en a qui vous sont toxiques. Bah, apprenez à vous entourer des gens qui vous veulent du bien, des gens positifs. Troisième truc, on est entouré de problèmes, souvent des problèmes pour lesquels on a la sensation d'être impuissant et ça pèse sur le moral. Alors, plutôt que de faire partie des problèmes, si vous choisissiez de faire partie de la solution. Et si vous voulez un exemple concret, je vous invite à aller voir ma vidéo, dont je vous mets le lien en description. Elle concerne le bonheur et les sacs poubelles. Allez, à bientôt